Bonjour et bienvenue sur notre chaîne qui s'intitule EAD, E pour l'éducation à apprentissage et des discussions. Le concept de la chaîne est simple et de véhiculer et de partager avec vous des informations concernant les études supérieures, les milieux professionnels. On va démarrer avec notre nouveau numéro, notre premier numéro d'ailleurs, qui s'intitule Parcours, qui sera une série d'interviews où on va inviter des jeunes étudiants, des diplômés, des professionnels qui vont partager... Partout. donc euh, qui sera très bénéfique euh, pour, aussi bien pour les bacheliers, parce que par exemple, ça va aider euh, les nouveaux bacheliers liés à Sorian qui à bien choisir le filière, le domaine des études supérieures et tout, d'avoir une vision globale des études supérieures en tant que telle. aussi pour les jeunes diplômés. Parce que, comme vous le savez, le milieu académique est assez euh, différent, je dirais. De, du milieu professionnel. Donc, les professionnels vont partager avec vous leurs expériences au quotidien de leur parcours et tout. Euh, alors, ça va permettre de bien se positionner, de savoir ce qui les attend une fois dans, dans le milieu professionnel et tout. Alors, euh, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager. Merci, au revoir.